Donc, je m'appelle Delphine Glachant, euh, je suis psychiatre euh, à l'hôpital public euh, dans le Val-de-Marne. Euh, je fais partie du Printemps de la psychiatrie, euh, collectif euh, qui est né en fin 2018, début 2019. C'est un collectif euh, composé de non seulement de professionnels euh, du soin psychique, mais également d'usagers, de familles et de citoyens, c'est un collectif ouvert. Enfin. Je suis aussi présidente de, de l'USP, syndicat de psychiatres, euh, d'exercice public. Mon travail, est, je l'exerce en, en service de psychiatrie adulte, principalement en unité d'hospitalisation, mais également au centre médico-psychologique où je fais des consultations, euh, ce centre étant relié au, à l'unité d'hospitalisation pour la continuité des soins. C'est la, la grande préoccupation que j'ai pour l'hôpital public qui est, à mon sens, euh, euh, en voie de, de destruction. Enfin, En tout cas, tel que moi, je l'imagine je et je, enfin, je le conçois. Euh, C'est-à-dire, pour moi, l'hôpital public, c'est un accès aux soins à tous. Gratuit, rapide, facile, avec le temps qu'il faut pour soigner les gens. Et en fait, depuis des années de ça, on voit comment les choses se resserrent, les services fusionnent, le, le temps est compressé. Les objectifs de l'hôpital ne sont plus que budgétaires. Enfin, il n'y a, a, a, a pas de politique de santé au sens large. En psychiatrie, on en fait particulièrement les frais. Puisque puisqu'on euh, a été complètement sous-doté euh, budgétairement depuis des années et des années. Il y a eu des fermetures de lits massives, hein, 40 000 lits fermés euh, dans ces, ces, ces 30 dernières années. On est euh, complètement pressurisé par, euh, par le fait qu'il euh, y a eu depuis 20 ans une augmentation de la demande très importante et euh, à effectif constant parce que... S'il y a beaucoup d'endroits où il y a des, des postes vacants, les effectifs théoriques sont constants. Euh, mais voilà, on n'arrive plus à répondre à la demande, on nous impose des choses qui, qui, sont, qui nous détournent complètement du sens de notre métier. On a eu un, un empilement de couches administratives depuis des années et des années, ce qui fait qu'on est complètement pris par ça, on est de moins en moins disponible pour les patients. Donc euh, l'ambiance dans les services euh, s'en ressent nettement, avec un accueil qui est de moins en moins euh, satisfaisant, enfin de moins en moins accueillant justement, et donc des, des tensions euh, énormes, des personnels qui sont euh, épuisés, euh, ils comprennent plus tellement ce qu'ils font. Et et qui d'ailleurs se détournent de l'hôpital, il y a quand même beaucoup de gens qui quittent l'hôpital, et notamment des psychiatres, une fuite vraiment en masse. L'hôpital public fait un virage vers le privé, et se décentre vers le privé, le soin se décentre vers le privé, dans l'hôpital en général, il y a eu le virage ambulatoire. En psychiatrie, on, nous, on va nous l'imposer aussi, mais sans effectifs, sans moyens correspondants. Donc, on ne sait pas trop comment on va faire. Puisque les, les directives vont plutôt dans la fermeture encore de, davantage de lits, alors qu'on en a déjà fermé beaucoup. Et en plus, ce qui nous préoccupe beaucoup en psychiatrie, c'est l'orientation euh, vers les neurosciences, euh, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est de considérer le, le patient comme un, un être pensant, euh, avec une vie psychique, euh, et, et, et c'est peut-être de là que viennent ses difficultés, de son histoire, de voilà, ce qu'il a vécu. Maintenant, on considère le patient présentant des troubles psychiatriques comme ayant une maladie euh, du cerveau, en fait, enfin, on, et, et qu'il faudrait rééduquer par des thérapies euh, comportementales. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant, et, et ça aussi, enfin, en tout cas, c'est le sens de mon engagement, non seulement au printemps de la psychiatrie, mais euh, même aussi dans cet atelier-là. Enfin, je viens chercher euh, une, une réflexion pour... Euh, arriver à, à retrouver sens à mon travail, goût à mon travail et surtout sortir de mon isolement même si bah, le, le collectif du printemps, mon engagement syndical aussi ce sont des manières de sortir de mon isolement parce que le, évidemment que la psychiatrie c'est un, une discipline de la santé mais. À la limite, c'est même la psychiatrie, c'est presque de la médecine générale, hein, parce que on s'intéresse euh, au psychisme, mais euh, à, aussi au corps, enfin, on, voilà, on prend le, le, le sujet dans sa globalité. Alors ce que ça me dit, enfin là, comme ça, ça me fait penser à, à notre société divisée. Et en ce moment, c'est quand même extrêmement préoccupant. Il euh, y a quelque chose qui se, qui se disloque, il y a des, des tensions croissantes dans la société. Je ne sais pas trop vers où on va, mais c'est de plus en plus violent en tout cas. Par rapport à ça, il est nécessaire et urgent de, de retrouver des, une base de, de choses qui nous réunissent. Donc des communs, et la santé, euh, la santé est, est un commun voilà, qui peut nous réunir. Bon, il y a aussi la question de l'environnement, euh, enfin, retrouver de l'intérêt pour l'autre, euh, pas juste l'intérêt pour se battre, parce que on en est là, ça donne cette impression. Voilà, c'est peut-être une utopie, mais euh, retrouver des choses qui nous animent ensemble pour, pour aller de, vers l'avant. L'hôpital, pour l'instant, enfin, il est pensé d'une façon totalement verticale, euh, avec des gouvernants qui décident de choses qui ne sont pas une politique de santé, mais qui sont des, des façons d'affecter de, euh, des ressources pour que les gens... Euh, soit en bonne santé, soit les, les agents de production les plus efficients, euh, voilà. Et l'hôpital est quand même coupé, enfin, non seulement de ces... Enfin, c'est très pyramidal, il y, y a ces décisions-là. Après, il y a les professionnels de santé qui, qui sont dedans, qui sont pris en étau dedans, euh, et, mais qui sont enfermés aussi dans, dans l'hôpital. Et ça ne peut pas euh, évoluer si on reste dans, juste dans cette, ce schéma-là. Et pour repenser la, la santé, il faut, euh, il faut ouvrir l'hôpital vers, euh, vers les citoyens et, et, et, et faire un système euh, qui fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire euh, que les citoyens tous, euh, y compris moi d'ailleurs, je suis aussi citoyenne qui peut avoir besoin de soins, chacun puisse dire euh, ce dont il a besoin et que les choses se réaménagent par le bas et, et restent horizontales tant qu'à faire. Accueillir les, les propositions des personnes qui vont être amenées à se soigner, qui sont en soins. Et notamment en psychiatrie, au printemps de la psychiatrie, c'est une chose importante, c'est qu'on tient à, à la place des usagers dans, le, dans ce collectif, qui nous apporte beaucoup. Ils ont un savoir expérientiel qui doit être pris en compte, enfin, qui, est, qui est très riche. Et par exemple, euh, puisque c'est une problématique qui nous agite beaucoup en ce moment euh, au, sein de, au sein de la psychiatrie publique, euh, les questions d'isolement et de contention. Ce sont des associations de, de patients qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour euh, pointer le fait que des personnes donc, qui, en isolement ou sous contention, étaient encore plus privés de, de leur liberté de circuler que ceux qui sont déjà en soins sous contrainte à l'hôpital. Donc Suite à ça, il y a eu une décision euh, de, donc, du Conseil du, euh, constitutionnel de légiférer sur la question pour faire entrer le juge des libertés et de la détention dans ces problématiques, qui est une décision donc, judiciaire de validation ou pas de, de ces pratiques. Alors ce qui est fondamental et hyper important que ça se passe comme ça. Et on remercie ces associations de patients d'avoir saisi le Conseil constitutionnel pour ça. Le résultat après dans les, dans les services, c'est justement de nous avoir remis une couche de travail administratif énorme qui fait péter les plombs à tous les, tous les psychiatres là dans les hôpitaux publics. C'est-à-dire qu'on est amené à passer encore plus de temps là derrière nos, nos postes informatiques pour valider les procédures, parce que c'est ça, il faut valider des procédures, il faut faire des, des certificats, etc. Donc c'est ce complètement fou, et là c'est d'ailleurs la, la goutte qui fait déborder le vase et qui en ce moment est en train de nous, de nous rendre fous. Quoi. Alors que les problématiques d'isolement et de contention, elles nécessiteraient, pour évoluer et diminuer surtout. Enfin déjà, de prendre absolument la décision de, de stopper la contention hein, qui n'est pas une méthode de soins, qui dans des cas, cas exceptionnels peut, peuvent servir à, à protéger la personne, hein, de, de, très agitée. Il, il faut absolument travailler sur... Euh, enfin avancer sur les questions des effectifs. Hein. C'est évident quand, euh, que quand il y a du personnel disponible pour s'occuper des patients, eh bien, ils, ils vont beaucoup moins en isolement parce qu'ils sont bien accueillis, euh, ils, ils trouvent quelqu'un qui est à leur écoute. Euh, les, les, les, les infirmiers, les psychiatres peuvent contenir la, les, la, la, les angoisses, euh, l'agitation que, que manifestent ces patients. Euh, donc les effectifs, les formations, hein, les, les personnels ne sont pas assez, euh, assez formés. Euh, pas bien formés, enfin... et euh, la, les, les formations pour les infirmiers s'est terriblement appauvri depuis euh, 1992, hein, quand il y a eu la, la fin du diplôme des infirmiers de secteur psychiatrique. L'internat en psychiatrie, euh, c'est pareil, il est très très orienté maintenant sur euh, le comportementalisme et la psychiatrie biologique. Et il euh, y a d'autres choses qui peuvent améliorer ces questions-là, c'est... Euh, trouver d'autres solutions, des chambres d'apaisement dans les services qui permettent d'accompagner les patients qui sont agités, angoissés. Et puis, ce qui a été amené justement, et là je reviens sur ce qui peut venir des citoyens, des usagers, ce qui est des directives anticipées. Donc, c'est d'ailleurs un terme qui est contesté par la FNAPSI, qui est une grosse association d'usagers en psychiatrie, parce que ça renvoie aux directives anticipées euh, pré en fait. Hein. Donc c'est un côté quand même un peu morbide. Euh, les, les sujets qui présentent des, des troubles mentaux sont bien vivants. Donc voilà, il y a ce terme qui est, qui est apparu. En fait, derrière ça, il y a la possibilité pour les patients d'exprimer dans les phases où ils vont assez bien, où ils sont stabilisés, d'exprimer ce qu'ils attendent des soignants dans les périodes de crise. Et c'est très important parce que ça permet de discuter de, de l'isolement éventuellement qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer, comment on pourrait faire si à un moment vous vous trouvez dans un état tel que on n'arrive plus à vous contenir euh, qu'est-ce que vous pensez de l'isolement et, et dès lors qu'il y a des mots qui sont posés sur tout ça on avance et euh, ça permet de euh, à mon sens de de diminuer le recours à l'isolement parce qu'il y, y a une prise de conscience y a, il y a de l'échange, a... bon, après ça ne veut pas dire que ça résoudra tout hein, parce que, mine de rien, oui, il y a des patients quand ils sont en crise, euh, bon, voilà, ils ne maîtrisent plus, euh, plus, ce ils a... plus ce qui se passe, euh, ils en oublient ce qu'ils avaient pu dire avant même si ça a été longuement parlé. Enfin bon, ça, ça arrive aussi, hein, mais c'est un travail au long cours, c'est très intéressant et ça, ça vient des usagers. C'est ça, c'est partir du bas. Qu'est-ce qu qu que les usagers de la psychiatrie, ils attendent de, des professionnels